Et coucou tout le monde c'est on se retrouve donc pour l'épisode numéro je ne sais plus 11 je crois et qui sera je pense l'épisode final, on va s'attaquer tout de suite au cœur de peste, il nous en reste deux. Euh, pendant que je vous ai laissé à l'épisode précédent, quand je vous ai quitté et que j'ai vidé l'inventaire du personnage qui était fatigué, la mission constructeur qu'on avait euh, et qu'on devait faire sur la map a disparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va pas du tout s'occuper des autres missions. On va vraiment faire euh, les cœurs de peste parce que là vraiment, il faut finir le let's play. Donc on va s'occuper de ces cochonneries. Allez Hop, c'est parti. J'ai donc pris Kate qui est la chef. Alors j'espère qu'on s'en sortira et qu'elle ne mourra pas. Sinon, ce sera l'échec du gameplay. Et j'ai pris euh, le dernier qu'on avait en recrue. Euh, ce qui ne pose pas de problème. Si lui me... euh, le seul truc qui me posera problème, c'est que je me retrouve toute seule devant un cœur de pète. Allez, on est parti. Il fait jour. Tout va bien. On y croit. C'est parti. Allez, Alors, alors j'espère que je pas de problème avec la voiture. Euh, on a pu voir dans l'épisode précédent qu'il euh, y a eu des bugs assez comiques. On n'avait plus une voiture mais une fusée. Donc j'espère que ça se reproduira pas. C'est vraiment la première fois que ça me faisait ça. Donc euh, euh... Le problème étant que quand je vous ai quitté aussi, euh, ça l'a refait à nouveau. Donc j'ai euh, éteint le jeu et redémarré le jeu. Donc j'espère qu'on ne re se retrouvera pas avec le même problème. Voilà, si on perd la voiture, là, c'est la fin des haricots. Donc, on va aller s'occuper de ces cœurs de peste. Alors, déjà, faut-il encore que je le trouve Parce que vous savez bien, moi, il est GPS. Non, on va aller tout droit. Hop, ça y est, il a peur. Hop, on va aller tout droit. On va passer par là-bas. Donc, on a deux cœurs de peste à faire dans cet épisode. Et, oh euh, je vais là. Je m'étais mal assise et voilà, je fais des bêtises. Euh, on a deux cœurs, à deux cœurs de peste qui nous restent. Ensuite, c'est des infestations. Donc, euh, je pense qu'après, on a fini play Dans la logique, si rien n'a changé, euh, une fois que vous avez fini tous les cœurs de peste sur votre map, euh, ben, en fait, vous êtes sauvé, quoi. Voilà. Bon, là, il y a un gros qui n'est pas beau vilain. On va s'en aller, hein. On va pas traîner. Je n'aime pas, celui-là, mais oui, je l'aime pas. Hop, voilà, tout est mort. Euh, alors euh, doucement, ça ne me rassure pas vraiment ce qui s'est passé avec la voiture. Donc j'espère euh, franchement qu'on n'aura pas le même souci. Hein. Euh, ça devient compliqué sinon. Euh, si voiture maintenant se transforme en fusée dans ce jeu, c'est au secours. Alors, euh, alors on est à 400 mètres du cœur de peste. Hein. Donc c'est au pays de Barbie, on ne me dit pas que c'est au pays de Barbie. Non, c'est hein. euh, enfin, un petit peu plus loin. Ouf. Alors j'espère que c'est pas non plus dans un endroit trop ambigu, euh, trop exigu. Donc on en a un paquet. Ah Ce que je ne voulais pas faire, je l'ai fait, c'est pas grave. Hop, on va se mettre ici. On perd de la vie, effectivement, c'est pas bon du tout. Ah lui il est descendu du coup, studio là. Bon ça va. pas perdu trop trop de vie. Euh, par contre, ouais, notre gueule là. Non, il gueulera plus. Non là je vous dirais honnêtement, vous vous démerdez. Merde, je le tape à l'autre en plus. Ah je suis bloqué pénible et j'ai pas pris les méthodes pour la peste bon. bon on va déjà en faire un hein. on va voir ce que ça donne par contre je ne sais pas où est la sortie de ce tour. On a une horde juste là. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on retourne euh, chercher. Euh... Faudrait vraiment... Mais tu viens, toi euh, Il faudrait que vraiment qu'on retourne chercher les. À la base, les. Euh... On est un peu loin, mais tant pis. Euh, les... les soins. Ou alors je vais directement à mon avant-poste ici. Voilà. Comme ça, on est à côté de l'autre cœur de peste. Je pense que c'est mieux. Parce que là, on n'a pas les soins sur nous. Donc, on va faire les cœurs de peste. Mais, euh, on va aller dans notre... Dans notre même poste, de façon à les récupérer. J'ai complètement oublié de les prendre sur moi, il me semble, de mémoire. Euh, donc, évidemment, ce pas là. Euh, il est où, mon... Be extra careful, we've got a plague zombie nearby. Tout droit. Évidemment, lui, c'est pas un pestiféré. Tout droit. Tout droit et euh, à droite. C'est pas, pas vraiment le. le... Non, c'est pas par là. a rien ici. Moi Hop. Par là Vraiment que je trouve l'avant-poste De façon à récupérer les... Les soins pour les cœurs de peste parce qu'on va être infecté automatiquement. Et après on a deux heures pour pouvoir retourner à la base pour s'en sortir. Donc euh, vaut mieux avoir les, les médocs sur nous. Pour soigner le collègue plus, euh, bah, plus nous, quoi. Donc le cœur de peste est là. On a l'avant-poste qui est juste à côté. Donc on s'en fout. Oh là là là là là, là, là. My god my god, my god. Oui, ça va, t'affoles pas, Lico. Ça arrive, il y a des zombies, c'est normal. Il y a une horde, on va la faire, on pleure pas. Voilà, ici, une horde, ouais, ils sont quatre, quoi. Par rapport à ce qu'on a eu dans l'épisode précédent, euh, c'est une petite horde. Par rapport à ce qui nous est tombé tout à l'heure de l'épisode précédent dessus, hein. quand même être honnête. Alors euh, donc on a ici notre euh, notre endroit pour pouvoir ben, euh, aller chercher nos médocs. On va vite le faire. J'en profiter pour qu'elle se soigne. Euh, elle est déjà blessée d'ailleurs. Euh, hop hop hop hop hop. La porte, la porte. On sait qu'elle est ici. donc là il me suit, il me suit oui parce que j'allais dire il me suit absolument pas Si derrière moi il est derrière moi alors je vais essayer de m'installer un peu mieux parce que plus ça va plus je descends dans le fauteuil euh, et là j'ai pas envie de me rater pour le cœur de peste honnêtement sinon le led le serait fichu puis on le finirait plutôt que prévu avec un échec et ça serait dommage et ça aussi ce serait la première fois que ça m'arrive donc euh, il n'est pas question que j'échoue pas question du tout alors, où est le, le petit bac blanc, là euh, Normalement, il y en a un. Puisque c'est un avant-poste. Alors, où, où, où, où est notre petit bac blanc Alors, un petit peu à côté, alors, ce serait Normalement, on a l'avant-poste là, hein là-bas au fond. Voilà, Hop. Bon, Déjà on va la faire se soigner. Bon non, ben on va prendre les médocs. 4. Qu'est-ce qu qu'elle a là sur elle euh... C'est quoi C'est pas des médocs ça non, c'est de l'endurance. C'est euh, de l'endurance, donc ça ça ne sert absolument à rien. Euh, mais donc, elle, en a, elle en a deux là. Euh, ok. Eh bien, on est parti. On va essayer de se taper ce fameux cœur de peste avant, la fin de, avant que la nuit tombe. Si la nuit vient tomber, euh, je laisserai passer et je vous récupérerai pour le deuxième cœur de peste. Est-ce qu'elle s'est soignée pas du tout Yeah, non, ça ne euh, pas une chose. Monter. Elle veut pas le prendre, ça foule, mais c'est des bugs qu'il y a, c'est fait exprès ou c'est quoi Prends celui-là, je ne sais pas. Ah ben, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Non, elle veut pas. Voilà. Ici, on a un véhicule. Alors, j'espère que ce n'était pas un des nôtres. Vous savez qu'on avait perdu. Non. Ok. Par contre, on a effectivement un cœur de peste juste à côté. Donc, on va croiser les doigts. J'ai bien pris les médocs Non, parce que des fois... Bon, allez, hop. Le euh, véhicule, ça va. Au niveau de la map, le cœur de peste est juste derrière nous. On en a un là déjà qui va nous... Ce sera de moins. Voilà. Attention au qu'on avait à côté. Euh, hop, alors ça fume rouge ici. Hein. Voilà, il est, là. Il est ici. Est-ce qu'il y a du monde J'aimerais bien qu'il sorte si c'est le cas. Euh, là, il n'y a rien. Ah, je l'entends, j'en entends. Il arrive de derrière. Un pestiféré, non, mais on va pas s'embêter avec lui. On va liquider l'autre là-bas aussi. Hein. On va pas s'embêter. Écoutez, on croise les doigts. Est-ce qu'elle a bien rechargé? Oui, allez. On croit en toi Kate. Waste horror. Ah. Non, il s'est fait choper déjà. Waste saloperie ici. On va se mettre là. I'm voilà, pas le... voilà. Et voilà, un de détruit. Voilà, elle ne peut pas trop bouger. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est infectée ou pas du tout euh, ça n'a pas l'air. Elle n'a pas l'air. Non, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans On a, là on a euh, des cœurs de peste. Bon, lui... ah, par contre, elle, elle n'a rien. Je ne sais pas où est mon collègue, par contre. Si vous voulez bien revenir, l'Écosse. Voilà. Euh, on oui, toi, je vais peu. te prendre. J'ai basculé. Ah, alors, on va le soigner. Hop. Voilà. On va soigner nous aussi. Voilà. Il s'est injecté de okay. sérum. Donc on va se soigner parce que... Ben, on a pris un, un petit shoot quand même. Voilà. On va basculer euh, sur notre personnage de façon à ce qu'il ramasse euh, ce qu'il y a dans le cœur de peste. On le dégage. Euh, sachant que ça, on va prendre ce qu'on jette, hein. ça, ça, ça, il est full, donc on va le foutre là, un ça, on jette, ceci, on n'en a plus besoin, ça, on n'en a pas besoin, voilà, histoire que le cœur de peste disparaisse, on va prendre les échantillons, ça, ça, ça, alors, t'as pas de room phosate C'est pas grave. On va jeter la pagaie. Euh... Non, l'arbalète. Hein. On en a plein d'arbalètes. R. On jettera la pagaie aussi, de toute façon. Euh, hop et hop. Voilà. Ici, c'est fait. Euh... On va le soigner. Euh, hop, hop. Il y a pas mal de médocs, lui, hein. Voilà. Euh... Est-ce qu'il a de la place encore Ouais, pour ramasser les... les échantillons. Euh, hop. On n'a pas été trop, trop, trop envahi sur celui-là. Hein C'est pas mal. Hein, quand même, hein ok. Euh, là, on a ramassé tous les échantillons. Ouais. On va mettre ça dans la voiture. Ça a été quand même assez rapide avec l'arme qu'on avait, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va euh, mettre évidemment ceci. Euh, on va prendre, on va, on va quand même. Euh, alors, il a pas de tu n'a hein. pas de rumpfouzat. Hein. Bon, on va mettre ça là-dedans. Mettre ça là-dedans. On va balancer euh, la baguette. Voilà. C'est étonnant, j'avais pas plus de. Si j'en ai là-bas. On va les ramasser vite fait les cœurs de peste. Enfin, les, les, les échantillons de peste. Au cas où il y ait besoin. Il y a un bourg soufflé par. Non, il y a un screamer par là. On a intérêt à se méfier. Euh, là-bas. Voilà. Si on a un zonzon qui regarde les nuages. Non. On s'en est jamais servi de lui, à vrai dire. Donc, il est un petit peu à l'ouest. Euh, le screamer, il est où Alors, attendez. On va pas essayer de le choper par derrière. En espérant qu'il gueule pas. Sachant qu'il va falloir que je saute la barrière. Donc. Euh... Il y en a deux. On va se faire l'autre là. Look, plague, a workshop. Let's use it. un workshop. de dégager. L'autre, il est là. Voilà, ça c'est fait moins. Hein. Hop, il peut se lever. Tu peux te lever. Voilà. Hop, on va ramasser l'échantillon. On va rebasculer sur Kate. Hein et on va, au niveau de la map, l'autre cœur de peste. Et ici. Elle a bien les échantillons, ouais, et elle a des balles. On va recharger. Allez, et on y va. On se fait le cœur de peste. Ce sera le dernier cœur de peste. Alors, euh, comment ça va se passer après C'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont nous demander quand même de terminer euh, euh, les infestations ou est-ce que, comme dans les parties que j'ai eues, il euh, y a euh, tout simplement, ben voilà, bon, on a réussi à, à libérer la carte euh, des infestations. Ou est-ce qu'il va falloir finir la mission du, du constructeur je, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, niveau infestation, on sera tranquille parce que celle-là, euh, cœur de peste, je veux dire, on sera tranquille. Parce qu'une fois qu'on a éradiqué tous les cœurs de peste, ils ne reviennent pas. Les seules choses qui reviennent sont les infestations. Hein. Mais ma, ma voiture a vraiment un, un souci euh, incroyable. Allez, on y va avant la nuit. On est à 400 mètres. Hein. Évidemment, on va cartonner avec la voiture. Comme d'hab, hein, essayer de débuter euh, un max. Ça enfin, n'en tuer à Max avant de... Oh là là, ces endroits exigus là que j'aime pas du tout. Mais on n'a pas le choix. Oh Il n'y en a pas. Si on a une horde derrière. C'est étonnant hein, qu'ils apparaissent pas. Normalement, on a toujours euh, des onzons qui arrivent. Euh... Ils arrivent d'où D'accord, je les avais pas vus. Hop Allez, va laisser venir. Avant de rentrer dedans, au moins euh, tuer tout ce qui est là. Lui, euh, il n'a pas l'air de vouloir venir. Bien. Voilà. Allez. C'est pas un rapide, hein. Niveau marathon, lui il gagne pas. Hein. Allez, on y va, on y croit toujours. Prégo, allez c'est parti, on va se faire le dernier cœur de peste en espérant ne pas tomber. C'est parti C'est bon! On l'a eu! Bon, là, je peux pas bouger. Hein. Avec les de peste, elle prend un coup, mais bon. Voilà. Lui, comment va-t-il? Il est contaminé, donc, bof. On lui colle le remède. Et on va évidemment se le mettre à nous, je pense. On va regarder notre inventaire. On pas... Nous, on n'est pas touché par la peste. Hein. Eh ben. Enfin, on est débarrassé de ça. Donc, on va basculer sur euh, le personnage là, si je peux, voilà. Pour pouvoir euh, ramasser euh, les cœurs de peste. Donc, on va basculer sur Jerry. Voilà, on va ramasser tout ce qui est, euh, bien que vous me direz, on n'en a pas trop besoin. Alors, on va prendre ceci. Déjà, on va prendre tout ce qu'on jette, comme tout à l'heure voilà, ici ça, on jette ça, c'est une arme spéciale bon on peut la garder, mais bon c'est pas indispensable non plus c'est une une des armes qui fait partie des packs qu'ils mettent en place donc on va prendre ça ok, on va jeter la grenade parce que moi, je ne m'en sers pas et je m'en suis jamais servi au niveau campagne, du moins. R, euh, médicaments, qu'est-ce qu'il a, lui Des antalgiques. Et euh, ben, il va en prendre un, déjà. Hop. Voilà. Euh, il va ramasser les coeurs de peste. Si j'arrive à les choper. Hop. On n'en est plus au lootage, là, honnêtement. On verra comment ça se passe à la fin. On va aller mettre ça dans le véhicule. Et Je pense que tant qu'on n'a pas fini la mission, euh, comme on l'a eu deux fois en échec parce qu'on faisait les cœurs de peste et on l'a eu un échec juste avant, euh, je pense que quand on a, tant qu'on n'a pas fini la mission constructeur, on ne peut pas finir le gameplay. Hélas Pas que je me lasse parce que franchement, qu'est-ce que j'ai passé des heures sur ce jeu c'est un vrai bonheur. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup. Euh, le mode histoire est très très bien aussi. Alors, oui, il a des défauts. Oui, il a des bugs. Oui, c'est pas le top. Mais euh, voilà quoi. C'est un bon bien, jeu. Non, ça ouais. reste un bon jeu autant le 1 que le 2. Ça reste des bons jeux de, de zombies. Euh, dans le 1, bon, mais c'est un solo où les graphismes sont un petit peu plus, euh, je dirais, rétro. Mais euh, bon, je veux dire. Il est agréable à jouer. Il y a une histoire. Euh, vous savez que ça, moi, c'est une chose qui me tient à cœur. Euh, quand il y a un côté histoire et que ce n'est pas que du bourrinage. Donc, euh, ce côté histoire m'a bien plu. Et le 2, donc, est important parce qu'ils se suivent, en fait. Euh, le, 1 a un rapport à, le 2 a un rapport avec le 1. Et euh, vous avez le play du 1, de toute façon, sur la chaîne et euh, je voulais dire quoi d'autre je ne sais plus enfin euh, bah, bon j'aurais pris vraiment un plaisir sur ce jeu euh, moi toute seule mmh. quand je le faisais en live etc mmh. je, je me suis vraiment éclatée autant sur le 1 et sur le 2 alors il parle d'un State of Decay 3 alors est-ce qu'il verra le jour ou pas je ne peux pas vous dire je ne le sais pas je sais pas du tout ils en parlent en tout cas euh, donc euh, on verra ça donc là, la nuit va tomber. En tout cas, on a fait nos infestations. Nos... nos infestations, n'importe quoi. On a fait euh, toutes les... Alors, qu'est-ce qui... Qu qui reste dans ce truc Qui fait que ne... ça ne disparaît pas Ceci, voilà. Ok. On va soigner. Euh... En tout cas, moi, comme je vous dis, je me serais vraiment amusée. Après, c'est vrai que voilà, quand on joue en entraide, hein, euh, comme je vous ai dit dans les vidéos explicatives, tuto euh, de, de set of Decay 2, dans le 1, il n'y a pas la, ce qu'on appelle la, la coop, alors que ce n'est pas réellement de la coop. C'est de l'entraide. Donc, euh, c'est pas très stable encore à ce niveau-là. C'est un petit peu le problème. Et euh, je dirais que... Il y, y a des bugs, oui c'est vrai, il y a des bugs, il y a des trucs qui sont embêtants, il y a des choses, voilà. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Et pour un jeu de zombies, euh, honnêtement, Seven Day, Tout 1, il m'avait tellement refroidi suite à... à, à la, quand ils sont passés à la 17, que moi et les zombies, on n'était plus très copains. Mais euh, là, c'est vrai que là, je me suis réconciliée avec les zombies grâce à ce jeu. Alors, je sais, il y en a qui vont dire ouais, « Ah, mais si on peut faire la mission euh, de Kate ?» Donc, on va y aller. Et euh, moi, je me suis réconciliée hein, avec les zombies grâce à ce jeu. Donc, euh, vous pouvez jouer avec vos amis. Alors, j'ai fait un tuto dessus parce que je savais que dans les forums, et moi, quand j'ai voulu jouer euh, avec quelqu'un, euh, avec c'était une vraie misère euh, de comprendre comment on pouvait faire pour jouer euh, ensemble que ce soit quelqu'un avec quelqu'un qui soit sur console quelqu'un qui soit sur PC donc je vous ai fait une vidéo là dessus aussi explicative qui apparemment a aidé beaucoup de monde et j'en suis ravie au moins comme ça euh, vous avez pu euh, profiter de ce jeu avec vos amis et ça c'est cool et vous m'en avez remercié et moi de mon côté je vous dis merci aussi euh, merci pour vos commentaires là dessus J'essaye toujours, euh, au niveau de mes, de, de, de, des jeux que je présente, euh, d'expliquer le mieux possible, de vous faire des tutos, des choses comme ça. Après, je ne suis pas une pro non plus de tous les jeux, loin de là euh, le problème. Mais euh, voilà, j'essaye toujours de maîtriser les jeux. Et euh, quand je les maîtrise, j'aime bien faire des tutos parce que des fois, bah, quand on a envie de, de comprendre quelque chose parce qu'on n'y arrive pas, on ne trouve pas toujours des tutos... Euh, peuvent nous aider où on trouve des solutions euh, donc euh, voilà moi c'est une de mes priorités de, de pouvoir essayer de trouver des solutions et de vous faire des, des, des gameplays ou des let's play et des tutos qui soient le plus clair le plus simple possible de façon à vous aider voilà ça c'est ma priorité c'est ma marque ma marque de fabrique je dirais et ça me va plutôt bien hein, d'après vos retours mais merci, merci, merci encore pour tous vos retours, hein, tous vos commentaires qui sont tous euh, aussi gentils les uns que les autres. Et là, vous voyez, de vous parler, je me suis complètement bourré de route. Hein. Mais vous me direz, comme d'habitude, Chirel, tu n'as pas de GPS dans la tête. Non, pas du tout, c'est vrai. Hop, voilà, ouais, il y a une infestation. Euh, bon. euh, on en est pas là, on va faire la mission constructeur. J'aimerais bien pouvoir euh, faire qu'on décolle d'ici. Il y aurait un chemin. Parce que je peux passer par là. J'espère que je ne peux pas me retrouver bloqué. Alors, j'aurais pris moins de plaisir. Je vais être honnête avec vous. Non, je ne peux pas là. Je, peux pas. je ne suis pas sur le chemin d'ailleurs. Euh, j'aurais pris moins de plaisir sur, sur cette map-là. Il y a des cartes euh, vraiment très sympas. Euh, très praticable mais alors celle-là, elle est horrible elle est horrible ces montagnes, machin euh... alors, en plein jour ça va, mais vous avez vu de nuit c'est horrible quoi. c'est horrible, c'est impraticable la nuit quoi. Wow. ça ça s'appelle une descente à la chirelle hop donc là on est parti pour faire la mission du constructeur j'aimerais vraiment qu'on finisse ce let's play là euh, de façon à, à ce que je puisse passer sur un autre let's play euh, vous savez qu'il y a des nouveautés des nouvelles choses qui vous attendent d'autres let's play en cours aussi et euh, ça, ça, ça avait été un let's play qui avait été fait à votre demande donc euh, j'aurais tenu parole en tout cas je vous aurais fait le let's play complet du 1, le let's play complet du 2 alors bien sûr, je n'aurais pas tout non, fait. Ah, oh, elle a plus de place. Elle a laissé bouffer. Décidément, hein. tu n'es pas doué, Dickos. Oh, bah. Heureusement que les femmes étaient là pour t'aider. Hein. Il nous met trois plans pour nous tuer un le Alors, euh, faut qu'on fouille là. Je ne sais pas. Ah, nous ah mais là c'est plus mon problème vous, vous pouvez honnêtement tous mourir <rire> C'est très sadique no euh, T'as pas de place euh, alors, On pourrait être euh, Je sais pas exactement ce qu'on cherche euh, On a la mission Mais euh, Elle est pas affichée à la map peut-être sur le toit on va espérer comme dirait l'autre l'espoir fait vivre euh, ici non en tout cas on n'a rien ici tout a été fouillé peut-être en haut c'est un point de vue euh, Hop. On a une autre maison à explorer un petit peu plus loin. Qui pourrait être le, le lieu qu'il nous faut. Hein. Donc, tour de relais. Alors, tous les sites ont été observés. Donc, c'est pas la peine. On avait vraiment tout fait là. Je pense que c'est la tour de relais, en fait. Euh, non, non, non, non Oh J'ai du bol qu'il y a un toit sous mes fesses. Sinon, je prenais des dégâts. Euh, Est-ce que là, tu peux sauter Ouais, ok Allez, on redescend, on va vite à la tour relais. Bon, oh, tu t'es fait un petit peu mal à la cheville. Rien de grave. Mais c'est pas possible. Hein? Oh, Est-ce que ce serait là hey, not bad. Bad at all. Ah, attendez que je regarde ma map. Mission constructeur. Et donc ce serait là le suivant, puisque là j'ai rien trouvé. À moins que là-haut, il y ait quelque chose. Bon, c'est à 70 mètres en même temps. Sachant qu'on n'a plus de place, donc plus qu'elle est full. Facultatif, fouiller les environs à la recherche de composants. Utilisez trois fois votre atelier. Ouh. Donc là, il n'y a rien. Et tous les sites ont été observés. Donc, euh, je pense que c'est là. De toute c'est le dernier site où on pourrait trouver ce qu'il nous faut. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais jeter Parce que les ant antalgiques, on va jeter ça. Voilà. Hop. Parce que si on doit trouver euh, ce qui nous manque là-dedans, on n'aura pas de place pour le prendre. Hop. Et je ne peux pas changer de perso. Donc, ce serait là-dedans que serait caché euh, le, ce qu'il nous faut. Euh, où ça Ah, bon, on est. Et pourtant, ça met une de Deux mètres peut-être derrière. Hein. Tout est clair. Est-ce est qu'il y a quelque chose qui brille ici Là-bas, ah je n'ai rien. À 7 mètres 7 mètres... Euh, 4 mètres. Je vois rien du tout. Si ça se trouve, c'est sur le toit, un truc comme ça. Alors... En tout cas, on aura fait au moins tous les cœurs de peste. C'est une bonne chose. Peut-être sur le toit. je vois rien sur le toit je ne vois rien sur le toit donc on a un problème que soit on a raté fouiller les environs à recherche de composants mais il n'y a rien Ici, si, euh, je vois rien atteindre notre lampe comme ça on voit mieux quand ça brille euh, dehors, il n'y a rien. Alors on va rentrer re, re à l'intérieur. Cet endroit était ratissé et pourtant on me dit qu'à 3 mètres il y a quelque chose. Ici euh... C'est fou là, là, je ne comprends pas. Bon écoute, on va on va ressortir de là. Revendiquer l'avant-poste, non, je veux pas... Je veux pas revendiquer l'avant-poste, en fait, il faut qu'on trouve du matos. On va revenir là-bas. Automatiquement un des deux. Là, on a zappé un truc. Ah, hein, oui, mais la caisse là, ça ne dit pas qu'il faut que je prenne. Ah peut-être, non même pas. Vous voyez, ça a pas validé. Hein. Là, je vois rien. Il ah, n'y a pas l'air d'y avoir autre chose. Hein. Je veux pas dire mais je vais faire toutes les oh, à moins que ce soit une étagère qu'on ait oublié qui s'éclaire plus des fois ça c'est pour ça mais non là voilà, je vois pas du tout euh, le site est clair et clean on va regarder autour quand même on n'y rien du tout là fou alors euh, là là alors voilà là franchement euh, c'est compliqué euh, donc là euh, c'est un triangle en fait hein. qu'est ce que je pourrais poser parce qu'elle a beaucoup de choses là euh, il y a encore 28 balles euh, je vais poser ça ça Pardon. Hop. J'ai posé ça. Et j'ai posé ça. Normalement là. Hop. Ouais c'est bon. Ça on va le prendre. On va le jeter. Franchement on va le jeter. Le stimulant. Euh, hop. Hop. Voilà. Alors. Euh, donc. Ici. On se retrouve à venir là. Euh... Là, par contre, on a la tour, oui, qui nous revient dans le nez. Alors, est-ce que... Ça, je pense pas, hein. Ah ah ah ça a disparu oui donc euh, fa euh, utiliser euh, plusieurs fois machin truc ok donc eux c'est quoi Voisin difficile euh... qu'est ce qu'il y a là au niveau de la communauté il y a ce lit euh, la base il y aura un truc à faire alors utiliser l'atelier ben on va faire euh, utiliser ce menu pour récupérer les armes. Allez, hop. Une, Une fois. fois. On va voir si ça le compte. Hein. utiliser trois fois là, votre atelier. Ou est-ce qu'il faut que je l'utilise de la base même Alors, au niveau de la base, si je regarde, bon, c'est toujours en train de travailler. On va regarder si au bout des 4 minutes, ça le compte. Et à ce moment-là, on le fait de là. Hein. Euh... S'il n'y a pas besoin d'être sur place dans la base pour, euh, pour euh, faire les trois euh, utilisations d'atelier, autant les faire de là. Si on voit que là, ça ne compte pas, c'est qu'il faut retourner à la base et utiliser l'atelier directement. Donc, on va laisser passer les 4, les 4 minutes. On se retrouve ensuite pour voir euh, si c'est bon ou pas. On se retrouve donc à la base parce qu'en fait, donc, euh, d'avoir fait l'atelier à distance, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de la map, donc, on a un constructeur de... Ça nous dit rien de particulier. Donc, on est bien avec Kate. Et euh, ben on va aller directement sur l'atelier. Donc on va avoir une attaque zombie apparemment euh, donc on va quand même aller nous dans notre atelier. Voilà. Il faut qu'on l'utilise trois fois. Euh, là non c'est la salle de sport, euh, c'est à côté ici. Euh, non. Bah ben alors. Euh, on va avoir une attaque de zombies. La première du jeu, donc on ne va pas leur faire des cadeaux, bien entendu. Ils, de de ils, ils arrivent par où euh, Là-bas. On est quand même 10 à défendre la base, hein. On ferme la porte. Ah, je ne that pas mug anywhere. du fait qu'on a nettoyé toutes, toutes, tous les cœurs de peste, on n'a plus d'infecté. Oh, voilà. un hurleur, je suis pas Il yeah, on dirait, du monde au balcon, hein. What's non, rien hey, look at us, we're alive. Alors, menace zombies est terminée. Donc, utilisez l'atelier. Alors, est-ce que... Est... Oui, voilà, trois fois. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, euh, Fabriquer accessoires et arbalètes. Modif d'installation. On, on va se faire des étagères. Ok. On va se faire... Euh, alors, est-ce que ça l'a compté Une fois. Ok, donc fallait être dans la base. Hein. Mission terminée, le marchand a quitté la zone. On s'en fout. Euh. Hop donc, utiliser l'atelier, on va se faire euh, pff, bah, une autre étagère, pff, bah, une, un Better. truc comme ça, et on va se faire euh, une euh, utiliser pour le matériel de production notamment. Euh, tac, tac, tac, euh, pour sécuriser ou ranger les munitions, on va faire ça. Ok, donc on a fini la mission constructeur, on a fini les missions cœur de peste. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant qu'on fasse Alors, on va regarder au niveau de la map, on va aller dans la base et on va essayer de placer effectivement euh, des choses à des endroits pour ranger. Alors ça, par contre, on s'en fout, on va l'enlever et on va placer des étagères Ici, on va placer euh, ceci. Euh, ok, donc communauté. Donc Kate, elle n'en peut plus, mais elle a fini sa mission. Donc au niveau de la base, euh, donc, établir un héritage. Et ce sera, ce serait le final. Les, les batteurs voisins difficiles seraient une infestations. Et là, euh, c'est hors map complet. Alors là, euh, échappe, établir un héritage. Euh, 280 mètres. Ah, 200 mètres. Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas Rien du tout en fait si on regarde sur la map, alors, établir un héritage, c'est situé où C'est là-bas. Un nouveau départ. Kate. Ok. Donc, il euh, faut parler à, à tout le monde. D'accord. Alors. Donc, on arrive vraiment à la fin du jeu, là. Hein. Alors, ici, on va parler à Magda. Maintenant que la peste sanglante est derrière nous, on se concentre sur quoi euh... Il faut qu'on construise cet endroit. Ici, Assoli. Maintenant que la peste sanglante est derrière nous, on devrait chercher à développer notre communauté oh, renforcer oui. notre base. Ensuite, ici. Merci pour ta protection. Cette victoire est notre œuvre à tous. Il nous reste maintenant à sécuriser notre base contre la prochaine menace. Ici. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de pestiférés à tuer. Elle est mignonne, Applejack. Et il y a, a d'autres dangers qui roguent. Il faut qu'on sécurise cet endroit. Un nouveau départ. Ok, ça y est, ça, c'est fini. ah. Donc, établir un héritage. Euh, alors, euh, tout, tout, tout, tout. sécuriser cet endroit. Je crois qu'ils sont tous en train de le faire. Donc, on va garder... Euh, on va aller vider nos poches. On va garder Kate. Alors, euh, on va vider ceci. Ceci. Ceci. Truc de peste, on n'en a plus besoin. Restauration de santé, on va poser cela. Niveau arme, on va équiper ça. C'est déjà pas mal là. Au niveau de l'inventaire, notre collègue a à l'inventaire. On va récupérer. Euh, il a 25. Ouais, on va récupérer cette arme là. Ceci ceci, ceci et ceci. On va le placer bien entendu dans l'inventaire. Hop, hop. On garde. Dans la voiture, il me semble qu'il y en a, qu'on a des choses. Alors, je pense qu'on va. Activité de euh Bast, hein. <rire> Comme dire basta. Comme dirait l'autre Basta. On va prendre ceci, ceci, ceci. On va prendre ça. un petit peu fatiguée, Kate. delivered. Ok. Y1, hein, donc on va mettre les cœurs de peste là-dedans, ça, là-dedans, ici. Bah, ici, on va mettre ça, on va mettre ça. Donc, il faudrait qu'on éradique les infestations, je pense. Euh, et on serait sauvés. Nous avons... Un pestiféré, un, un boursouflé par là, pardon. Je ne sais pas où il est. Il roupille. Voilà, il n'y est plus. <rire> il est mort On l'a tué. Euh, alors, euh, dans la voiture, il n'y a plus rien. Non. Si, un sac d'essence... Alors, euh, est-ce il a besoin de se réparer Non. Alors, on va aller mettre l'essence dedans. Ouais, et tous les stocks qu'on a, je vais vous dire, on est tranquille et Hop. Voilà. Des médocs par pitié, ça va être compliqué là. Euh... Alors, il faut qu'on rajoute nous du matériel. On en a un, ça à l'appel. C'est pas ce qui nous manque. Voilà. Quatre. On peut même en mettre un autre sac, pour être honnête. Je pense pas qu'on ait des médocs d'avance hein, pour les aider. On est pas mal. Euh, mais donc, je pense pas, je pense pas qu'on en ait. On va vérifier. mais mm -hmm. Nouvelle mission. Pour assurer la survie de votre communauté, améliorer, construisez ou transformer une installation. base alors, on va regarder au niveau de la base. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh... Là, on ne peut pas le level up. Euh, ici. C'est compliqué d'améliorer la base, là, hein euh, fabrique des redoutables armes corps à corps, convertit les pièces détachées en matière première, et vice-versa, euh, ici, c'est compliqué là, on va mettre ça là-dedans, Enfin, on peut faire un grand repas, améliorer la base, à euh... Alors, relisons ce qu'on nous demande euh, pour assurer la survie de votre communauté, améliorer construisez ou transformer une installation alors, ce que je pense qu'on pourrait enlever c'est euh, ce qu'on ne sait absolument pas c'est à dire alors euh, ça, la forge fabrique de retard vous corps à corps, convertir les pièces étanchées en matière première et vice versa alors, ça je pense qu'on pourrait le gicler on va l'enlever Est-ce qu'on peut le détruire Oui. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait construire euh... voilà. Une tour de tireur d'élite. Je pense que c'est le mieux. Par contre, on a un risque important d'attaque. Est-ce que ça a validé la chose Attendez la fin de la construction de votre nouvelle installation. Ok. Donc ça va mettre combien de temps Elle est épuisée, elle en peut plus. À 15 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve euh, dans les 15 minutes, euh, le temps que la tour de, de tireur d'élite se, euh, se soit construite. À tout de suite. Alors on se retrouve donc, euh, on a amélioré notre base. On a donc mis, euh, ça a mis à peu près un quart d'heure, euh, voilà, donc on a toujours établir un héritage en attente. Euh, mais là, je ne vois pas du tout. Euh... Donc la mission arrive par la suite. Il y a celui qui aurait une quête. Euh, donc euh... Alors, ce qu'on peut faire en attendant, si vous voulez, on peut aller euh, porter les médicaments à ceux qui en ont besoin. déjà ça te fait hop qui m'a pas suivi hein. euh, je suis pas certaine mais il est monté il est là il est là sinon la portière se serait pas ouverte on va soit une petite infestation histoire de <rire> De la route où il y a du monde là on a la mission constructeur on va finir à hop Quand on est bloqué, là, encore une fois, on va se débloquer. On va les affronter, on va pas avoir le choix, sinon ils vont nous niquer la bagnole. Il en reste un. Je sais pas où il est. Ici. Deux, en fait. Hein. Il abat la l'autre. Ok, ça c'est fait. Alors, euh, on, va, euh, on va aller porter les médocs, puisqu'on était parti pour ça. Alors, je crois que je suis bloqué. Je vais peut-être arriver à me débloquer. Pas gagné. Non, on va faire la, la touche débloquée. Base, voir ce qu'on peut faire euh, pour clôturer cet épisode. Hein, je voudrais ça. Euh, je, je ne l'arrêterai je pas, euh, même s'il est un petit peu long, bah, tant pis. Mais euh, je veux vraiment finir le let's play. Euh, Voilà, rien du tout. Il est où l'autre qu'il faut parler ici. Hola amigo. En plus, non. on manque un troisième. Hein. Ah, ça doit être elle. J'aime pas mon accour de médoc. Hein, voilà. ben, je lui ai donné. Et oh, c'est du vol. Elle est où là Il met, là. What's going on hun? Je viens de lui donner le sac de médoc à Soude-moi. Obtenez un sac de médoc euh, je viens de te What? le donner. It's someone I like. Je l'avais sur moi. Ah non, je l'avais dans la voiture. Autant pour moi les médocs. Hop là. Gracias. Gracias. Stay safe, T'inquiète right? pas pour moi. Donc là, est-ce qu'on va réparer Oui, parce que il a eu Bobo. Donc on va vraiment finir le jeu quand on aura fini la maison, la, les missions du constructeur. Donc, ça risque, comme je vous le dis, hein, d'être un épisode un petit peu long. Mais euh, je, te, je tiens vraiment à finir le let's play. Pour d'autres jeux, nouveaux jeux, des surprises pour vous. Voilà, donc euh, je tiens vraiment à finir ce let's play là. Donc ça c'est fait, on va revenir à notre euh, base puisque c'est une de nos missions là. Donc on va aller à la base. Bien sûr comment va s'en sortir, quoi de pessimiste et comme ça. Nice. Ici, on n'a pas fouillé les caravanes. Fabriquer un objet nécessitant de l'électricité, de l'eau ou en utilisant vos services publics améliorés. Hey guys, need a time. Oh, lui, il a avec son chocolat. Alors, facultatif, activer votre équipement. Alors, euh, c'est pas ça, c'est map. Alors, au niveau de la base, euh, nécessitant de l'électricité, on peut peut-être euh, diffuser... Est-ce que ça marche si on fait ça? Fabriquer un objet. Alors, ce sera l'atelier. Fabriquer un objet. Euh, non, je suis à la salle de sport. Fabriquer un objet nécessitant de l'électricité ou de l'eau. Là, je suis dans les chambres. Mais j'ai déjà un jardin. Alors, est-ce qu'il faudrait que je le pète et que je le remette? Euh, dans le sens où euh, on a déjà euh, c'est la réserve atelier alors, fabriquer aucun objet nécessitant de l'eau ou de l'électricité non de l'eau ou de l'électricité euh, on, on, on va tenter euh, Au niveau de la base. On va attendre. On va péter ça. On va le reconstruire. On va voir si... Euh, si ça marche. Alors, map. Base. On va enlever le jardin. On va le remettre. Hop. Et on va se reconstruire le jardin. On va voir si là, ça valide. Sinon, là, je ne vois pas du tout. Activez votre équipement facultatif et fabriquez un objet nécessitant de l'électricité ou de l'eau en utilisant vos services publics améliorés. Au niveau de la radio, on ne peut rien faire de plus. Est-ce que ce serait euh... alors ici, <rire> nécessitant de l'électricité de l'eau, fabrique les objets, alors euh, qui nécessiterait de l'électricité, c'est sûrement pas là-dedans. Euh... Non plus. Ici, de l'électricité ou de l'eau ça ne demande pas d'électricité, ça non plus. Modif d'avant-poste, euh, alors pourquoi Il nous faut une connaissance en informatique, on n'en a pas. Modif d'avant-poste, modif d'électricité, connaissance en électronique, on n'a pas. J'espère qu'on ne va pas être bloqué. Euh, Est-ce qu'on aurait des bouquins sur l'électronique euh, ou services publics Qui c'est qui est les services publics je crois qu'on en a un hein, qui est service public. Regardez ça. Alors, on a mécano herboriste, métallurgie, tir, restauration, biologie, tir, tir, service public. Euh, ce serait lui, donc. Ce serait laine. Alors, euh, qui c'est qui me suit, là, en fait C'est lui je vais le congédier. Accéder à son inventaire. Je vais euh, l'arme. Les balles. Et il faut que je trouve l'aine. Euh, l'aine, l'aine, l'aine, l'aine, l'aine. À condition qu'il soit là, bien sûr. Et les petits frises là, euh, un peu pénible. Où est-ce qu'il est le laine On peut se permettre de gaspiller de toute façon, et tout ce qu'on a. Euh... Il n'est pas là. Il manquerait plus qu'il soit parti en vadrouille. Il n'est pas au plumard non. Personne dort. Euh... C On n'arrive pas à les trouver en fait. Hein. C'est ça qui est embêtant quand même. Euh... Je ne le trouve pas. Là, il y a l'autre qui veut qui veut son jugo là. Voilà. Voir la tour. Euh, action. On va faire ça. Là-haut, Anna Sully, pas de laine. Où est-ce qu'il est passé celui-ci? C'est pénible de leur courir après. Est-ce que le jardin s'est construit? C'est toujours la base, hein, de toute façon. Euh, communauté, euh, laine il est là, base. Euh. Parce que le fait d'attendre que ça, ça soit construit, que ça va, euh... ça demande de l'électricité, mais on l'avait déjà. Alors, est-ce que c'est une structure nouvelle qu'il fallait faire fabriquer un objet nécessitant de l'électricité ou de l'eau? Un objet. Euh, alors serai tenue, alors, On serait dans l'atelier, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a un objet, là Donc, ça, non. Euh, fabriquer le motif d'installation. Euh, maudit d'électricité ouais mais on n'a pas quelqu'un qui est en électronique euh, ça c'est du stockage ça demande pas de connaissances en construction la puissance euh, on tente ça ah bah c'était juste ça j'avais pas besoin de péter le, le jardin c'était juste voilà j'aurais euh, construit ça c'était très bien euh, et donc, au niveau de, de ça, il faut attendre que ça se fasse. Pourtant, il me semble que c'est fait. Euh, on va peut-être aller à Pâte voir avec la voiture, allez voir à côté là, en attendant de voir que ça se débloque. Sa mission de chocolat, je pense pas que ce soit une urgence. Je sais pas si on va arriver à terminer cette un jour. Mais là j'avoue que ça va être long. Hein. Je je plat. lui Donc nous on va aller un petit peu là, on n'a pas visité encore. Euh... Voilà, on va essayer de trouver des trucs là. Non, vous débrouillez, nous on arrive à la fin de notre gameplay. Donc euh, là on n'aide plus personne Pour être honnête Ça ne nous servirait à rien Est-ce qu'on va avoir une suite aux événements là euh, J'aimerais bien quand même Alors la caravane là, ça s'est fouillé au niveau de la caravane, bon, je suis venue à pied. Je vais peut-être. Ah, mais non, j'ai la voiture. Euh. Good Hop. Ça, on va vous forcer l'ouverture. Our survival depends on people. Notre survie il ne dépend nous. pas de nous, il faut attirer il faut du, du monde et pour ça il faut améliorer notre base. Construisez une caserne. Construire une caserne Wow J'ai plus de place. <rire> Je n'ai plus de place. Euh... Qu'est-ce que j'enlève J'enlève le salon. Alors ça marche. construire si une nous caserne. Nous voilà. Ici, au niveau de là, on n'a pas fouillé. Attendez la fin de la construction de la caserne. Combien ça va mettre la caserne à... Je suis chargée. Euh, communauté, base, la caserne, elle va mettre 14 minutes. Comme d'habitude, je vais continuer à fouiller. Puis on se retrouve euh, dès que la caserne, la caserne est construite. à tout de suite. La caserne a été finie. Donc j'en ai profité pour fouiller moi de mon côté tout, tout ce côté-là de qu'on n'avait pas fait. Donc il y a we'll encore un to petit endroit là. Donc là, on nous demanderait de fouiller ici. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Donc, il faut, on a vraiment éradiqué les cœurs de pêche. Je pensais vraiment qu'on finirait le let's play. J'ai fait un long épisode pensant le finir. Mais non, tant qu'on n'aura pas fait la, la quête des, euh, du constructeur, ben, on sera baba. Alors, à moins que euh, d'améliorer ou transformer la caserne en caserne de luxe, est-ce que je peux le faire et que ça finirait le let's play Je ne suis pas certaine. Donc, je pense qu'on va peut-être faire assis. Et là, donc, caserne de lutte, 20 minutes. On est reparti, on se retrouve dans 20 minutes. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive vraiment à la fin. Euh, la caserne donc améliorée a été faite. Et là, on a des inconnus à la porte. Donc, on va quand même, avant d'aller leur parler, on a des balles. Parce que je ne suis pas certaine, euh, vu combien on a eu un petit message du Red Talon nous disant « On ne croyait pas que parce que vous êtes chanceux, vous allez vous en sortir. » J'ai bien peur qu'on se fasse embêter. Donc, on va aller voir là-bas. Qui nous veut quoi Est-ce que j'ai une porte par ici pour sortir Qu'est-ce que vous voulez? Parlez à Butcher. On a besoin de nouveaux foyers sans bien dans ta base. On s'est dit qu'on pourrait peut-être tous vous rejoindre. Alors, elle, elle est quoi? Cuisine. Lui, il est quoi? Conception. Et la troisième. M'embêter. Oh, Brian. Il est plomberie. Il faut qu'on parle là. Ça risque de partir au pugilat. Et elle, elle est quoi, Butcher Elle est. Cuisine. Alors, qu'est-ce qui nous offre Qu'est-ce qui s'offre à nous je n'ai pas la place d'accueillir les autres, mais toi, tu peux rester. Euh... On va la garder. I can't say for certain. Ça arrive de partir au pugilat, là. Persuadé Butcher d'abandonner ses amis pour rejoindre sa communauté. C'est un choix difficile, mais j'ai besoin de vivre dans un endroit sûr. Tu sais quoi Trouve-moi quelque chose pour me défendre. Et je vous rejoins. Du bourbon, du vin, de la bière, peu importe. Même un bidon d'éthanol ferait l'affaire. Oh, re je refuse. Je really Débrouillez-vous. Allez voir ailleurs. On une belle base dans une petite ville. J'ai une que ça va continuer Nous ne pouvons pas qui Nous des décisions des inconnus sont arrivés à... Oh là là. Ça va partir en vrille. Je le sens. Alors. Oui, on est tellement fort qu'ils veulent tous venir maintenant. nearby. Stay frosty. Si nous ne trouvons pas un endroit où rester, je ne pense pas que nous y le faire. qui Voilà, Lizzie, s'il vous plaît, prends-nous avec toi. Ça va, a l'air sécurisé. On est. Et on a quelqu'un qui est très malade. Pas de problème. Alors, attendez. En savoir plus sur l'individu. Recyclage. Et l'autre, par contre, il est malade. Alors, ça, par contre, euh, ça me plaît pas trop. Lui, non, je ouvre. Je voudrais que tu... Non, ça, c'est mon collègue, mais plus. Par contre, il est malade. Ça m'embête un peu. Euh... Et elle, elle est quoi? Recyclage. Non, on les prend pas. C'est Je pense que... Je pense que lui... Pitié, ne me laisse pas ici, tu peux m'amener... ben. Euh... Euh, on peut avoir mieux. Eh bien désolé, on doit faire des choix. Alors, allez encore un autre, la vache. Euh, ok. Le but quand vous avez des choses comme ça, c'est surtout euh, de regarder ce qu'ils vous proposent. Hein. Euh, c'est pas de... Elle a qu'à plus loin. Elle. Ou lui, je ne sais pas. Me crew. Don't make me beg. Alors, en savoir plus, faire bien gaffe, voyez, ce qu'ils peuvent vous apporter en bas avec leur métier. Lui m'apportera rien, la science politique. Donc on le refuse. On va tous se les mettre à deux, ils vont tous nous attaquer. Ok. Je pense qu'il falloir qu'on se prépare à avoir un problème avec tous les gens qu'on a refusés, hélas. Mais bon, on peut pas accueillir tout le monde, de toute façon, on est foul. Là, il nous aurait peut-être permis d'accueillir... Un de plus voilà euh, mais bon euh, c'était dans le groupe des trois il y en avait un qui nous, ont, nous aurait intéressé mais on pouvait en choisir qu'un et c'était pas celui là et tous ceux qui se sont présentés n'étaient pas, euh, pas géniaux quoi donc euh, pour l'instant euh, non j'ai refusé tout le monde donc euh, au niveau de la map je vous récupère dès que j'ai la suite des événements, bien entendu. Je ne vais pas vous faire attendre. La communauté. communauté est épuisée, elle n'en peut plus, la pauvre Kate. Mais euh, je vous retrouve dès qu'il dès que y a de la suite dans les événements. là Et on finit vraiment ce let's play. A tout de suite. Alors on se retrouve donc pour euh, la suite des événements. Donc Butcher qu'on avait refusé revient. Et elle se ci elle nous menace. Donc je, ça va partir au pugila. Et je pense qu'on va devoir les buter. Ça va être compliqué, ils sont trois. Euh, J'espère qu'on va s'en sortir. C'est parti. You ah la vache, on foirait. J'arrive pas à m'en sortir. Oh, to kill you now. Somebody fucking help me! Je vais pas vu que derrière il avait des zombies. Ah, il va falloir défendre la base pendant tant de minutes. Oh. Et ce sera la fin... Un perso complètement épuisé qui n'en peut plus de la une minute à tenir, des screamers Crevé. On en a perdu un en route, hein, hélas des nôtres, hein. 17 secondes, on va se soigner. On en a perdu un d'entre nous, hélas. En même temps, on peut pas être partout. Voilà, un mastodonte en plus, la vache. Ne nous épargne pas. Aïe je l'ai raté la voilà, vue de la cam me gêne énormément Et voilà la fin du jeu, le, du let's play Ça aura été un long épisode Mais je voulais vraiment finir le let's play Et puis euh, Voilà Ils sont libres, ils ont libéré Cette carte euh, des zombies on en a perdu un, hélas, hein, euh, un qui est mort. Et on va écouter le chef parler. Normalement, elle parle. This kind of speech doesn't come easy to me. Yeah, big surprise. Nous nous étions ensemble et nous avons construit quelque chose qui peut durer. Et voilà la fin de State of DK2, la fin du Let's Play. Alors je suis vraiment désolée, hein, euh, évidemment que l'épisode est un petit peu long. Euh, mais vraiment je voulais le finir Vous le savez je vous l'ai dit Je vous l'ai dit dans, une, dans un diaporama Je vous en ai parlé plusieurs fois Et euh, bah, Hélas euh, State of Decay Bon vous m'aviez demandé le let's play Je vous l'ai fait Et, et là c'est fini Voilà. Donc euh, On a euh, Ça c'est ce qui peut vous arriver C'est à dire vous pouvez donc Conserver votre héritage C'est à dire vous pouvez garder que 50 survivants par rapport à toutes vos parties. Donc là, ce sont tous les personnages que j'ai eu dans mes euh, parties. Tous ceux qui ont des ronds oranges sont des chefs. Voilà. Donc, euh, je pense, hein, si je ne dis pas d'annerie, je ne sais plus. Bon, bref, ça, c'est pas une grande importance. Ce qu'il faudra que vous fassiez, là, moi, vous voyez, j ai, j ai, on peut conserver 50 survivants, pas plus, donc, euh, on n'a que 5 survivants, on a une communauté de 10. Donc, il suffit de regarder un petit peu ici. Donc, lui, il a une mécanique auto, euh, construction. Alors, par contre, il faudra faire à très attention. Parce qu'une fois que vous allez, par exemple, en éliminer un, il ne réapparaîtra plus jamais dans votre jeu. Du moins, avec les traits et avec les compétences qu'il a là. C'est-à-dire que si elle, je la supprime, puisque là, on en a fait une avec construction, euh, si je venais à refaire une partie, eh bien, euh, je la retrouverais, oui, le même visage, mais elle ne sera peut-être pas en construction, elle aura peut-être cinéma à la place, mais elle n'aura plus toutes, tous ces critères-là, ni euh, les points qu'on lui a mis. Donc, euh, j'ai cinq places, euh, donc on va faire « Continuer ». Voilà, euh, et puis, ben écoutez, j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Euh, je vous dis, je m'excuse encore, hein, mais je voulais vraiment finir le let's play. Euh, je vais le... là, quand je suis en train de vous parler, au moment où je suis en train de vous parler, j'ai pas encore fait le montage de ce let's play, enfin de cette, vi cette vidéo-là, euh, mais je voulais terminer le let's play, comme je vous l'ai dit dans le diaporama précédent, euh, ben tout simplement, voilà, il y a d'autres jeux, j'ai d'autres jeux derrière, c'est vous qui me l'avez demandé parce que j'avais fait un let's play sur euh, State of Decay 1 que je vous mettrai à un écran de fin. Donc ne le ratez pas, vous avez le let's play complet. Je vous mettrai le let's play complet de State of Decay 2. Vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne tout ce qui est les tutos que je vous ai expliqués. Et c'est par ces tutos que vous m'avez contacté pour me demander de faire un let's play dessus. Voilà, c'est fait, il est fini. C'est vraiment un jeu, il y a, bon c'est vrai, il y a des bugs. C'est vrai, il y a des choses qui sont bizarroïdes. Euh, j'ai pu lire sur, euh, sur des, enfin, des youtubeurs qui se permettaient de dire que c'était le pire des jeux de tous, pas du tout, moi j'ai énormément apprécié non seulement cette partie là qui est la partie dans le 2 campagne euh, où vous créez vous même euh, votre, votre équipe ou alors vous suivez le tutoriel et on vous impose des couples, mais ça je vous invite à regarder les vidéos tuto et vous comprendrez mieux ce que je veux dire euh, donc là, on n'est pas parti sur le tuto, on est parti sur créer trois filles dès le départ. J'avais dit que je ferais une team fille, mais bon, entre deux, c'est présenté des messieurs, donc euh, je les ai pris. Donc, on en a certains là, qui n'avaient pas de métier, ce qui n'empêche pas qu'après, en trouvant des bouquins, vous pouvez leur donner. Euh, franchement, honnêtement, euh, moi qui étais très déçue des jeux de zombies, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, par rapport à Seven Day to Die, bien que ce soit un très bon jeu, euh, je trouve que plus il le monte euh, et moins j'apprécie. Donc moi je m'étais arrêtée à la version 16 du jeu euh, de 7 de, oh, de Day to Die et ça m'avait assez refroidi. J'avais rencontré des bugs euh, qui, qui étaient énormes et ça m'avait complètement dégoûtée. Donc euh, ouais on m'avait parlé de State of Decay, on m'avait dit sympa, tu verras il y a des quintes à faire j'aime beaucoup le système des jeux où il y a des quêtes à faire, des missions, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en jeu de zombies, j'ai énormément aimé le State of Decay 1. Euh, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a toujours le système d'histoire, le système de recrutement. Mais comme vous le verrez, ce n'est pas du tout... Les graphismes ne sont pas les mêmes. Et euh, quand State of Decay 2 est sorti, euh, le problème était qu'ils ont rajouté les cœurs de peste que euh, le ils ont changé énormément de choses en compliquant la difficulté bien sûr donc euh, voilà il y avait certaines choses auxquelles j'étais réticente et à force de faire des parties j'ai vraiment apprécié ce jeu et je continue à l'apprécier énormément sauf qu'au niveau effectivement c'est pas vraiment de la coop ça aussi vous avez la vidéo où j'en parle je vous invite à la regarder c'est de l'entraide, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vos amis, mais vous ne jouerez pas en coop, c'est-à-dire que vous avez, votre ami va venir vous aider parce que vous êtes en manque de nourriture, il va venir vous aider pour éradiquer les cœurs de peste, pour les infestations parce que sa carte, il ne s'en sort pas tout seul, et en échange, vous, de votre côté, ben, il faudra aller dans sa partie. Le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas très stable, voilà. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben, il peut être déconnecté et c'est lui qui conduit la voiture. Vous êtes à côté, puis il y a une déconnexion, et vous, ben, vous retrouvez vous voyez, la voiture qui fonce, et puis des fois, ça peut être dans une horde de zombies, vous retrouvez tout seul, euh, donc c'est pas toujours génial. C'est le seul petit hic euh, parmi certains bugs euh, qu'il y a effectivement, mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer, et que je, personnellement, je vous conseille, je m'amuse vraiment beaucoup dessus, à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Dans le setup of 2, vous avez aussi le mode histoire, qui est très important mais ça aussi vous avez une vidéo que je vous invite à, à une vidéo tuto que j'ai faite pour expliquer le mode histoire et chaque mode de, de ce jeu qu'il y a. Il y a le mode campagne c'est celui-ci. Le mode histoire euh, c'est deux couples donc une nièce avec sa tante qui recherche son père et le deuxième euh, couple qu'on vous propose est une policière avec un homme et ils sont lui à la recherche de quelqu'un. Et euh, au niveau de la nièce, elle est à la recherche aussi de quelqu'un. Je ne vous spoilerai pas, mais voilà, euh, ça a un rapport avec le 1. Donc, comme je le dis à chaque fois, quand on commence des jeux comme ça, dans le sens où ils sont reliés, si j'avais commencé par le 2, j'aurais rien compris à l'histoire. Euh, du moins, dans le mode histoire, je absolument rien compris. Parce que je me dirais, mais pourquoi elle le recherche Pourquoi Mais pourquoi Mais, mais ah bon mais... Parce qu'il y a énormément de choses qui sont euh, dans le 2, dans le mode histoire, je parle, hein, pas de mode, dans le mode campagne qu'on a fait là. Dans le mode histoire, qui sont liées au 1. Donc si vous n'avez pas fait le 1, vous n'allez pas comprendre. D'autant plus que dans le 1, on vous explique, vous finissez par comprendre au fur et à mesure où vous jouez. Euh, et les, vu les missions que vous faites, vous allez comprendre pourquoi les zombies sont apparus, pourquoi ils sont là et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qui sont les responsables Le pourquoi du comment Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Vous m'avez demandé un let's play. Vous n'avez pas toujours été au rendez-vous. Mais bon, le let's play est terminé. Sur ce, je vous fais plein bibi, plein de zouzou. Bien sûr que notre let's play va le remplacer. Je vous garde la surprise euh, ben pour, euh, pour les prochaines vidéos. Voilà. Et puis, à vos commentaires, bien sûr, vos petits pouces en l'air. Activez la, la cloche abonnez-vous. Je vous mets en écran de fin euh, le let's play de State of Dick 1 et le let's play de State of Dick 2. Et si vous voulez en savoir un peu plus pour savoir comment jouer, qu'est-ce que ça propose, etc. Je vous invite à regarder. Il y a tous les tutos nécessaires. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de souzous. On se retrouve très vite pour un prochain live. Bye, bye